Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto sur l'installation de Lightmatica qui est un peu un mode qui copie un peu Schematica euh, Comme Schematica n'est pas encore à jour pour 1.13.2, j'ai trouvé ce mode qui fait à peu près pareil et pour l'installer, nous allons devoir utiliser Rift qui est un peu un remplacement à Forge étant donné qu'il n'est pas encore à jour en 1.13 et Malilib qui est un peu une bibliothèque pour les créateurs de modes donc pour commencer je vais déjà faire le nettoyage de mon point minecraft pour bien vous montrer que je vais l'installer devant vous donc je vais supprimer mode je vais supprimer les schématiques et vous allez aller dans les versions et je vais supprimer toutes les versions que j'ai à part celle d'Optifine je vais juste supprimer Rift Voilà. Donc il ne me reste que la version 1.13, 1.13.2, 1.13.2, au petit fait. Vous allez allumer votre launcher. Donc pour ceux qui n'ont pas encore la 1.13.2 d'installer, vous allez dans option de lancement, vous faites nouveau, et vous faites dernière version 1.13.2. Bon, étant donné que c'est déjà fait, je n'ai pas besoin de les faire. Je vais déjà, je vais fermer le launcher. Nous allons commencer par télécharger Rift, donc vous allez arriver sur cette page, vous allez descendre, descendre, jusqu'à Using the Minecraft Launcher, vous cliquez ici. Ce qui vous télécharger un fichier Rift. Je vais ce pas, vous montrer et ici. Donc, nous pouvons fermer la page. Nous allons télécharger Lightmatica, donc vous descendez et vous cliquez ici sur Télécharger le fichier. Si une nouvelle version sort d'ici là, euh, prenez la nouvelle version étant donné que celle-ci est pas mal buggée ça vous êtes déjà prévenu elle est mal libre donc pareil, vous ferez download tous les liens seront en description donc pour commencer vous allez lancer Rift donc vous devez d'abord télécharger Java pour pouvoir lancer ceci double clic euh, pardon je me suis trouvé, Rift il est ici si c'est mal et libre donc voilà, il y a bien eu un petit message ici qui vous dit Rift Snapshot pour Minecraft 1.13.2 a été installé avec succès donc maintenant nous pouvons aller dans pourcentage appdata pourcentage point .minecraft le dossier mode s'est déjà créé sans même lancer le jeu, c'est incroyable vous prenez les deux autres fichiers .jar et vous les glissez dedans vous pouvez tout fermer vous pouvez allumer le jeu Pardon. je vais l'allumer sans clic droit Voilà. sinon Action va cracher vu qu'Action ne supporte pas d'être euh, utilisé sur la même carte graphique que Minecraft donc vous vérifiez bien que c'est la version Rift Rift, vous faites jouer et nous attendons. Donc le jeu se lance. Nous allons aller en multijoueur. Je vais prendre un serveur au hasard. Et en appuyant un peu sur toutes les touches au hasard, vu que sur le site, euh, ils me mettent qu'il faut appuyer sur euh, la touche M. Et lorsque j'appuie sur M, rien ne se passe. Et en m'amusant à faire euh, toutes les touches du clavier, j'ai fi fini par tomber sur la touche euh, point d'interrogation, là où il y a aussi la virgule. Ce qui permet de m'ouvrir ce menu. Et euh, je ne sais pas du tout à quoi ressemble Schematica, mais je pense que c'est à peu près pareil. Vous avez Schematic Manager ce que vous voulez avec vos schématiques, vous pouvez charger vos schématiques donc l'autre schématique j'imagine qu'il faut aller mettre vos schématiques dans le dossier schématique qui s'est créé dans le pourcentage abdata j'imagine que ça part du même principe que schématique donc ce tuto a été fait pour aider une personne qui m'a demandé en commentaire d'une de mes vidéos, j'espère que ça lui sera utile et je lui souhaite bonne chance avec ce avec ce mode, vu que j'ai essayé au moins 10 schématiques, il y en a peut-être une ou deux qui ont fonctionné, et encore elles étaient à moitié affichées dans le jeu, donc je, je vous dis bonne chance. Et à la prochaine